ג'וד מorgen, אלייד, אני למדתי עם אדוני. היום, אנחנו נישמאות עם אמור בן ישראל דפני, אמונ אמראם בן סוליקה, אינשלהם בן חביבה אם אתם רוצים להכיר אותנו, אנחנו נפגשים 5 דקות. אנחנו נפגשים ב-5 דקות. אנחנו נפגשים ב-5 דקות. אנחנו קדושה, ב-5 דקות. אנחנו נפגשים ב-5 דקות. אנחנו נפגשים ב-5 דקות. אנחנו une Mishnah qui est directement liée à la Mishnah précédente, c'est la suite tout simplement de la Mishnah précédente, je ne sais pas pourquoi ça a été en deux, mais c'est pas grave. Concrètement, d'abord une petite introduction, dans la Torah, il y a plusieurs femmes, on est interdit de se marier avec plusieurs sortes de femmes, d'accord Maintenant, il faut différencier entre ce qu'on appelle les Isûres écrit toutes et les Isûres lave et Je m'explique, il y a certaines femmes où l'interdit, ça provient d'un lien de parenté, et donc celui qui a un rapport avec une femme pareille, qu c'est quelqu'un qui va aller avec sa, sa soeur, avec sa mère, avec une femme mariée, avec tout ça, c'est Haïvé qui tout. D'accord Pour tout ce groupe de femmes, alors il faut savoir, d'abord, elles ne sont pas mariables par toi, c'est-à-dire même si tu veux lui donner des Kidushin, tu vas vouloir la marier, ça ne viendra pas ta femme, et si toutefois, il y a quelqu'un qui a eu un enfant avec elle, ce sera un mamzer, un bâtard. Le digne du mamzer, on en parlera après, parce que ça va toucher à la suite de la Mishnah. Ça, c'est pour tous les cas de liens de parenté, les cas d'inceste de la Torah. Il y a, par ça, un autre groupe de femmes interdites à se marier, par des interdits de l'Ave ou de Assez. En l'occurrence, on évoquait le cas de la, mamzer, la mamzerette, une femme qui est née par une liaison interdite, donc en l'occurrence, ben, moi qui suis un juif cachère, j'ai pas le droit de me marier avec elle. C'est une mamzerette. D'accord J'ai pas le droit de me marier avec un mamzer. Maintenant, si toutefois je vais la marier, je vais lui donner des kidouchines, et ben ça deviendra ma femme. J'ai pas le droit de rester avec elle, mais c'est ma femme. Il y a des kidouchines. Vous avez compris Il y a la même chose aussi avec Amoni ou Moavi, quelqu'un du peuple de Ammon ou de Moav, un, un, un homme qui se convertit de Moave ou Moav, et droit pourra se marier avec une, une femme d'Israël classique. Il aura le droit de se marier avec une biorette, oui, mais il n'aura pas le droit de se marier avec une femme classique. Idem aussi avec les interdits des coanimes. un Kohanim, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, il n'a pas le droit de se marier avec une halala. On évoquera tous, à tous ces cas de figure, ils sont tous longuement et amplement détaillés dans la suite de la Massérette, d'accord Pour le moment, je m'intéresse juste à définir c'est quoi un écrit tout, ça c'est dans la misha précédente, et à présent des Haïve Lavim ve'hassin. Il y a à part ça, Hassin, parce qu'il y en a certains que la Torah, elle sous forme de assez. Par exemple, pour le Mitzri, un Égyptien, Goï qui va se convertir, un Égyptien d'époque, hein, c'est pas quelqu'un qui habite en Égypte aujourd'hui, c'est pas la seule aucun rapport. Un peuple de, de descendant des Égyptiens, la Torah nous a dit que, euh, que juste à, Lui, c'est un interdit, interdit par assez. La Torah nous a dit que le 3, ta troisième génération, il, il, il pourra venir se marier avec un. Avec, il, il pourra rentrer dans le peuple d'Israël. Donc pendant deux générations, il pourra se marier avec nous. Ok Voilà pour l'introduction maintenant, à part ça. Pour les cas, les liens de parenté, alors il faut savoir, lien de parenté, il y a ce que la tourée, explicité, et pas au-delà. Par exemple, euh, un homme n'a pas le droit de se marier d'avoir des rapports avec sa fille. Ni même avec sa petite fille. Mais si on n'a rien petite fille, la n'a plus d'interdit. Selon la Torah. C'est-à-dire que s'il va avoir un rapport euh, d'accord, avec sa petite fille, et il va avoir un enfant, il va avoir un enfant avec elle, ça va être un mamzer. Euh, ça ne va pas être un mamzer. Bah, mieux que ça. S'il qu va lui donner des kiloshin, elle va être mariée. Mais, la, mais malgré tout, familles sont venues et ont interdit les issouré Chniot, issour de deuxième degré. Ils ont fait des liens de parenté plus éloignés que la Torah l'interdit. Il y a toutes sortes de situations. Moi, j'ai le droit de marier avec ma grand-mère maternelle. Mon grand-père, il n'a pas le droit de se marier avec ma, avec ma soeur. Vous vous rendez compte la chose Parce que mon grand-père, il, comme il s'est marié avec sa femme, alors il n'a pas le droit de se marier avec une femme, et avec sa fille, ou une femme avec sa petite-fille. En l'occurrence, mon grand-père n'a pas le droit de se marier avec... Ma soeur, mais moi j'ai le droit de me marier avec ma grand-mère selon la Torah. J'ai pas le droit de me marier avec ma mère. Les sont venus ils on dit bon, on va se calmer les esprits, sinon ça va partir en cacahuète et euh, il va y avoir plein de, on va facilement se tromper. Vous imaginez aussi les, les rapports. Alors là, c'est des rapports très compliqués à, à gérer bien les cas de figure entre les tantes, entre les sœurs de mon père, les sœurs de ma mère et les femmes des frères, de mon père ou de ma mère, là ça change énormément, et après ça va changer chez eux, est-ce que c'est le frère de mon père par son père ou par sa mère, et le frère de ma mère par son père ou par sa mère, et ça devient très complexe, très m'a dit, tu sais quoi, tout ce que tu appelles tata, chut, interdit. Même mieux que ça, génération supplémentaire, grande tata, interdite. Ça, ça va être, tout ça, ça va être l'issuré le bartanora, il est fait le détail de toutes. J'en évoquais plusieurs déjà, alors en parlant comme ça, on va pas tous les faire pour ne pas trop alourdir. Trop mais, donc, tout ça, c'est il serait chenillot, des cas où il y a des, ça ressemble à des liens de parenté euh, interdits, parce que tu vas être avec une femme que tu vas appeler tata et faut qu qu'une entre c'est la tata paternelle, la tata maternelle, la tata parce que c'est la femme de la, du, du frère. Réellement, j'ai le droit de me marier avec la femme du frère de ma mère. Mais si jamais je me marie avec la femme du frère de mon père, écrit je peux même pas marier, c'est des enfants d'Amzirim. On va facilement se tromper, quelle différence Ouais, donc on coupe tout, on ne se marie pas avec les tata. Ok C'est Yisour et Shniyot. Donc on a maintenant trois niveaux d'interdit Yisour Karet, Yisour Lav, VAC, je l'ai mis en même temps, et il Shniyot, qui est Midera Ça, c'était la pré-introduction à l'introduction. Maintenant, l'introduction, c'est la Mishnah, c'était la précédente, tout simplement. Ou maintenant, on se retrouve avec... Il y avait un frère qui s'était marié avec une femme. Que pour lui, elle lui était permise, mais pour moi, elle devient interdite. Elle est interdite. Pourquoi alors, dans la mission précédente, on avait évoqué que c'était un cas, parce que c'était simplement un cas de lien de parenté interdit. En l'occurrence, ma fille. J'ai le droit de donner ma fille à mon frère. Si après, son frère, il est décédé, et après, sa fille, ça dit ça il va ni boum, ni chalitza, elle sort libre. À présent, dans notre Mishnah, on va parler de si toutefois, le frère, il avait une femme qui était tout simplement interdite à moi. Mais en deuxième degré. Ça peut être le cas, par exemple, euh, la calade de mon fils, mon fils est déjà marié. Il a eu une, un fils qui s'est marié avec une femme. Moi, j'ai pas le droit d'entretenir, de, d'avoir un de rapport, même si c'est un divorce. J'ai pas le droit de, de marier avec la bru de mon fils. Ouais, calade de bneau. Maintenant, mon frère, il a le droit se marier avec elle. Donc, si toutefois, mon frère, s'est marié avec elle, et qu'après son frère, il décède, et donc maintenant, devant moi, j'ai une femme, un hein, hiboum, qui est un interdit comme il est alors là la Michal va me dire bah, tu lui fais Khalitza mais pas iboum mais Khalitza, tu dois quand même le faire parce que selon la Torah elle est apte à toi idem aussi si toutefois c'était une femme qui était interdite par isourlav, en l'occurrence une mamzeret imaginez qu'un homme cachère il a malheureusement un frère mamzer ça peut arriver son père a entretenu une un rapport avec la femme du voisin et puis il a eu un garçon ces deux frères là un on en reparlera dans la prochaine. C'est des vrais frères, des vrais frères de père. Et lorsque un se marie avec une femme, si, lorsqu'il décède sans enfants, son frère doit faire la mise à deux hiboum pour lui. Alors là, on se retrouve maintenant dans une situation que maintenant il doit aller faire le hiboum. Mais pourquoi Mais maintenant son frère, c'est un mamzer. Logiquement, s'il s'est marié, il s'est marié avec une mamzereth, par exemple. S'il s'est marié avec une mamzereth, lui, il avait le droit de le faire. Il y a des chatranimes spéciaux pour les une frère de chalom. D'accord Il a trouvé une mamzereth, il s'est marié avec elle. D'accord Maintenant, il est sans enfants, le frère, il a le plus droit de se marier avec la mamzeret, il a un interdit de lave, il devrait quand même lui faire la Khalitza, vous avez compris le principe Eh bien la Mishnah va nous parler exactement de ça, je traduis directement. Isur mitzvah qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, parce que si vous vous rappelez dans la Mishnah précédente, on avait dit la ⁇ ...Yisur mitzvah, ve Isur gdusha, Kholetz et Volumitia Isur ...Yisur mitzvah, Isur gdusha, Kholetz et bemet » bhemet. ⁇ Ouais, on avait évoqué les Isur mitzvah et isur gdusha. Comme si il y a deux types d'interdits, les interdits de mitzvah et les interdits de gdusha. Les interdits de mitzvah, alors la mitzvah c'est quand je te dis sont mitzvah, c'est de quoi mitzvah C'est pour faire allusion à mitzvah, les chumadivrachachamim, les interdits qui sont midi rabbanan, les isour chniyot. C'est ce qu'on appelle les chniyot midi Les femmes de deuxième niveau de parenté, qui ne sont pas interdites par la Torah, mais qui sont interdites midi par midi rabbanan. Entre parenthèses, c'est Shlomo Ameler qui a instauré, qu'on ne se marierait pas avec toutes ces femmes-là. Une des trois taconnottes qui qu a fait Shlomo Ameler avec Mithilat et Daim et Eruvin. doucha Maintenant, les interdits de Gdusha, ça concerne, ça concerne en fait tous les interdits de, de des Kohanim, qui ont des interdits de lave et de mitzvah, est, qui sont interdits par la Torah, mais qui ne sont plus des cas d'inceste, de parenté interdit, mais juste des femmes qui ne sont pas dignes de toi. Donc on a qualifié de Gdusha, parce que dans, la, dans le parce que de Kohanim, c'est dit, on a comme par exemple, Almanale Kohen Gadol. Un Kohen, le se marie avec une veuve. Et... Mais par contre, un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Imaginez maintenant que son frère, qui est un Kohen normal, il marié avec une veuve. Il a le droit. Mais lui, c'est le Kohen Gadol. Son frère décède, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc c'est à la le Kohen Gadol, ou encore Groucha avec Khalouta, le Kohen Idiot. Ou encore, si c'est une femme Groucha, divorcée, ou une Khaluta, une femme qui on a fait la Khalitha, qui s'est mariée avec un Kohen Idiot. Le frère, il n'avait pas le droit de se marier avec elle, mais il s'est quand même marié avec elle. Maintenant, il est décédé sans enfant le frère Cohen Kacher, le religieux par rapport à l'autre, et il a maintenant une femme qui est tombe qui n'est pas digne de lui, et ben quoi Il a le même problème, il n'a pas le droit de lui faire le hiboum à cette femme, il devrait lui faire la khalitza quand même. Ou idem encore, mamzeret ou netina l'Israël. Une mamzeret, mamzeret c'est la bâtarde, elle est née d'une liaison interdite d'inceste, ou netina, ou netina c'est un peuple déguivroni, on en fera plus longuement après parce que sinon ça va trop rallonger, je préfère raccourcir. C'est les Givonim, c'est un peuple qui a eu un problème, qui a trompé le euh, Yéhoshua, qu'on les acceptait à la jusqu'à Xavier venu, il a fait un décret sur eux qu'on se marie pas avec eux. Ou bien encore tout simplement l'inverse, où Bati les est et Mamzer, il avait un frère qui était Natine ou qui était Mamzer, et qui s'est marié avec une femme tout à fait normale. et bien, euh, il avait un frère, plutôt, une un femme marié normalement, il avait un frère qui était Natine et Mamzer. Dans tous ces cas de figure, dans... Alors, voilà, la Michelle nous a donné des exemples. Elle nous rapporte maintenant à la lacha, qui était rapportée dans la, la mission présente, qui me disait que dans tous ces cas de figure, s'il a une femme pareille qui lui tombe devant lui, il devrait lui faire la khalitza, mais pas le hiboum. Mais khalitza, devrait quand même la faire. Parce que, parce que la Torah, elle exclut que les, les cas de lien de parenté et qu'on n'est qu pas tourné dans la khalitza ou dans le Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslakhakol Toub. C'est là.